Salut gens de Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 29 e épisode de mon podcast créatif, je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Revelry sous le pseudo de Selma Znitz. Alors on est samedi, euh, il fait beau, donc j'en profite pour tourner aujourd'hui parce qu'en milieu de semaine, enfin c'était jeudi je crois genre à 14h il faisait nuit, j'ai croisé les doigts pour que la fin de semaine soit mieux et pour l'instant ça marche, donc Pourvu que ça dure, et euh, ben voilà, me voilà en train de filmer aujourd'hui. Euh, parce que bon, voilà quoi. Ça va pas aller en s'améliorant, donc euh, autant, autant attraper l'occasion quand elle se présente. Voilà, euh, je vais pas vous, vous parler de la météo pendant 40 ans. Euh, J'ai quelques projets finis à vous montrer en tricot, que du tricot en ce moment, je n'ai pas trop de mojo couture, euh, même, si, euh, même si je peux maintenant à nouveau me servir de ma machine à coudre. Que du tricot et puis euh, et puis donc quelques projets terminés, quelques en cours et euh, et puis deux trois trucs à vous raconter voilà donc attrapez euh, votre activité du moment votre euh, boisson chaude ou fraîche ou alcoolisée ou pas c'est vous qui voyez et puis on est parti Pour les projets terminés, je vais commencer avec le plus petit, euh, que j'ai commencé mi-septembre et qui m'a pris plus de temps que ce à quoi je m'attendais. C'est euh, le gilet mignon. Euh, C'est un patron de Loop London. C'est un cadeau de naissance. Ouh, la couleur ressort euh, très très très vive, enfin très surexposée sur, euh, sur mon écran en tout cas, donc j'espère que sur le vote ça rendra mieux. C'est un, un très très beau rouge euh, écarlate. Mais il a l'air de... de, de d'être beaucoup plus peps à l'image que ce qu'il est en réalité enfin il est, il est très très beau, hein, c'est pas le problème mais voilà, donc c'est un petit gilet euh, vous aurez remarqué qu'il y a une boutonnière mais il n'y a pas de bouton, il faut que je m'en occupe euh, ben, prochainement parce que, parce que je crois que je vais l'offrir demain <rire> donc ce serait pas mal de m'en occuper mais j'avoue que la pose des boutons c'est pas ce que je préfère donc j'ai tendance à le, le, mettre, enfin, le repousser jusqu'à la dernière minute euh, donc la laine c'est de la Rosie Sport de Dandelion Yarns que j'ai acheté chez Loop aussi quand on est allé au mois de mai euh, En fait, euh, j'étais à Londres avec l'amie euh, avec à qui je vais l'offrir pour sa fille Et euh, on est allé bruncher au Breakfast Club qui est à Islington Et du coup juste à côté il ben, y avait Loop Et elle ne tricote pas, n'est jamais rentrée dans une boutique de laine Donc je me suis dit que j'allais y emmener pour lui faire découvrir Elle a trouvé ça formidable et du coup, bah, on en a profité pour choisir, euh, choisir un, de la laine pour le, le cadeau de naissance euh, que, que j'allais lui faire. Et, euh, et elle a aussi choisi le patron parce que, euh, parce qu'en fait, bah, il y avait un modèle, en le modèle de loupe était exposé dans la boutique. C'est vrai qu'il est très très joli. Mais je vous avoue que si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait quelque chose de probablement un peu plus simple. Euh, parce que il est très très beau, notamment grâce aux torsades qui sont une plaie <rire> J'aime pas trop, j'aime pas. en fait je trouve ça très joli mais les torsades ça, ça me gave un peu en fait. Donc je pense que je ferai jamais de pull irlandais avec des torsades sur toute la longueur parce que ça aurait tendance à me sortir par les yeux au bout d'un moment. Je pense que j'adorerais le porter mais le faire beaucoup moins. <rire> Et bon quand même, euh, le processus de tricoter est important aussi. Si on si ne prend pas de plaisir à tricoter un truc, c'est pas très cool. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas pris de plaisir à tricoter ça, mais, euh, mais j'étais quand même contente d'arriver à la fin des torsales. Je ne vais pas vous mentir. Euh, j'ai fait une modification sur le patron. C'est-à-dire que les manches sont prévues pour être tricotées à plat et faire une couture ben, sur, la, sur le dessous. Moi, j'avais pas envie. Donc, j'ai adapté pour pouvoir les tricoter en rond. Et euh, alors, du coup, ça a un petit peu changé le rythme des côtes sur, sur le bas, mais euh, c'est pas... Il n'y a pas de différence notable, très franchement, à part ça. Euh, et ça rend très très joli quand même, donc j'ai hâte de l'offrir. Et, euh, et puis voilà, la petite, elle doit avoir un mois, maintenant, un, un peu plus d'un mois, un mois et demi. Donc, euh, donc je pense que bon, ça sera peut-être encore un peu grand pour elle. Mais c'est pas grave, <rire> le but c'est quand même qu'elle puisse le porter. Donc il vaut mieux que ce soit encore un peu grand, plutôt que déjà un peu petit. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je bois du thé vert aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mon projet. Quoique, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est du thé vert de Chine basique, mais en fait euh, c'est la version thé vert de Chine traditionnelle où en fait on met directement les feuilles dans la tasse et euh, elles tombent au fond quand tout est prêt. Euh... Enfin, elle tombe au fond de l'eau chaude euh, quand elles sont infusées et il se trouve que ce thé c'est euh, l'ami à qui j'offre le gilet de main qui me l'a offert voilà. donc c'était donc, pas fait exprès mais, euh, mais c'est une coïncidence rigolote qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pas grand chose c'est pas un tricot très social du coup parce qu'il ben, faut faire attention aux... Enfin, entre les torsades ça va et puis une fois qu'on a passé les torsades c'est bien mais au moment des torsades il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on fait surtout quand, euh, quand on se retrouve à avoir des torsades avec euh, je crois que les plus grosses c'est 5 mailles donc 5 mailles qui passent derrière Il vaut mieux faire un peu attention à ce qu'on fait J'en je, suis bien contente La, de, euh, enfin la, la, la, la laine je l'ai tricotée en double Parce que c'est de la C'est de la sport Oui c'est ça c'est de la sport Et en fait le patron demande de la diquer Et du coup ben, c'était un peu fin En double ça rend bien Voilà. Je n'étais pas tout à fait sûre Je me suis dit que ce serait peut-être un peu dense Mais en fait non non ça rend très bien Il n'y a pas de souci là-dessus J'ai utilisé euh, un demi-écheveau Non un peu plus que ça Je ne sais plus exactement mais... Euh moins d'un écheveau au total parce qu'en fait du coup bah, j'ai deux écheveaux <rire> j'avais deux écheveaux que j'ai tricotés en double parce que je savais déjà qu'avec un seul j'aurais pas assez pour faire euh, pour prendre un fil dedans et un fil dehors de la pelote et les tricoter en double donc euh, voilà j'ai utilisé, euh, utilisé deux écheveaux en même temps et j'ai des restes et du coup je sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit béguin ou, euh, ou une paire de chaussons mais euh, un peu plus tard <rire> je, je verrai selon comment, elle, comment il lui va pour voir euh, ce que, ce que j'ai le temps de faire pour qu'elles puissent les porter ensemble. Voilà. Donc le gilet, c'est mon premier projet terminé. Je suis repassée au thé plutôt qu'aux boissons fraîches. Je ne vous cacherai pas que c'est parce qu'il commence à faire froid. Quand. Et du coup, même si chez moi il fait très bon, c'est pour ça que je suis en t-shirt, j'ai pensé à mettre un pull pour filmer, pour vous montrer en même temps. Mais euh, il faisait beaucoup, beaucoup trop chaud chez moi. Donc, comme je disais, même s'il fait chaud chez moi, bah, j'aime bien, bien boire du thé quand même. 36-15, ma vie. <rire> le projet terminé suivant euh, C'est un projet terminé Que j'ai beaucoup aimé tricoter Qui est monté super vite J'ai mis deux semaines C'est le pull Carbeth de Kate Davis Designs Que j'ai tricoté dans une laine Magnifique de chez Wristool Que j'ai acheté à Édimbourg l'an dernier donc, elle s'appelle Beothar. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Voilà. Tout est sur mon projet Ravelry. De toute façon, toutes les infos, se sont... vous pouvez les retrouver sur les projets Ravelry euh, dans, sur ma page. Voilà. Donc, j'ai utilisé 5 échevaux complets parce que c'est de la bulky. Bulky Ouais, c'est de la. Enfin, est... elle est très très épaisse. Donc, euh... donc j'ai pas fait. Alors, ce patron-là, on peut le faire soit avec la bulky, soit avec deux. deux de de la tricotée en double. Bulky Chunky Je sais plus. Enfin peu importe, mais toujours est-il que euh, j'ai utilisé 5 écheveaux complets, j'ai défait mon échantillon. Heureusement que c'est un crop top parce que clairement j'aurais pas eu assez sinon. Et d'ailleurs, j'ai pas eu assez. Normalement c'est 30, ma... 30 rangs euh, pour le col qui se porte. alors soit à relever mais, euh, mais j'ai pas eu l'occasion de le. Enfin, il faisait pas encore assez frais quand je suis sortie avec pour porter relevé. Euh, enfin c'est froid on va dire, parce qu'il faisait quand même frais le jour où je l'ai mis. Je n'ai pas eu assez de laine pour terminer euh, toutes les, enfin, les 30 rangs du col. Euh, du coup j'en ai fait, je crois que j'ai compté tout à l'heure, j'ai dû en faire 25 ou quelque chose comme ça. En fait je suis allée au bout de tout ce que j'avais comme fil et euh, jusqu'à ce ben, qu'il me reste juste assez pour rabattre. Donc le voilà, il est super beau, il est chaud, la laine est rustique à souhait. Euh, moi je ne trouve pas qu'elle gratte, mais en même temps c'est pas fait pour être porté à même la peau non plus. Quand je l'ai mis, je l'ai mis avec un t-shirt à manches longues. Ça ne m'a pas du tout gêné au niveau du cou, par exemple. Qui est quand même une zone qui est un peu sensible. On sent qu'il est là. Euh, on sent que la laine, euh, bah, que c'est de la vraie laine. Mais, euh, mais je n'ai pas trouvé que ça piquait ou que ça grattait. Voilà. Je ne suis pas très sensible, une fois de plus. Mais même si je reste persuadée que c'est aussi une question d'habitude. Mais euh, moi, ça ne me dérange pas du tout de le porter. De toute façon, j'ai pas de col roulé à mettre en dessous. Je ne vais pas acheter un col roulé juste pour le mettre sous un pull. Comme j'aime pas particulièrement ça en plus, et ben je continuerai à le porter avec des cols euh, ronds en général. Enfin, mais tu veux, t'as ont des cols ronds donc, euh, donc ce sera ça. Et, euh, et c'est quand même très agréable. Je l'ai mis une fois du coup depuis que je l'ai terminé. Euh, je l'ai mis en fait, je l'ai mis seul. Enfin, j'avais, euh, <rire> je suis pas sortie nue avec juste mon pull, mais euh, j'ai pas porté, j'ai pas mis de manteau par-dessus, j'ai pas pris d'écharpe et c'était très bien. Il faisait pas particulièrement frais, c'était en milieu de journée, mais. Euh, mais c'était très très bien comme ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, je, je l'ai terminé en fait, euh, l'avant-veille de partir en Écosse. Et je m'étais dit, oh cool, s'il est terminé, je le porte. Enfin, je l'emmène, mais je le porte sur moi parce que... Et quand même ma stock, euh, c'est épais, même si ça reste, donc, comme je disais, un crop top ça prend de la place dans une valise, clairement. Euh, sauf qu'en fait, euh, ben, il n'était pas du tout portable, euh, pas bloqué. Euh, ça, ça faisait des plis, euh, not notamment au niveau des diminutions là. Donc, euh, ben, les, je l'ai les lavé, je l'ai bloqué. Et en fait, ben, quand, préparé, quand je me suis réparée à partir le jour J, le bas des manches, enfin, une partie du corps était déjà sèche, mais le bas des manches, ben, est, il, était encore, euh, il était encore plein d'eau. Donc c'était juste pas possible de le porter comme ça. Et du coup il est resté à la maison pendant que je suis partie en Écosse et je l'ai mis qu'après être rentrée. J'étais un peu déçue, je vous avouerai, mais euh, bon c'est pas la fin du monde non plus, hein, j'ai d'autres occasions de le porter. Mais ça aurait été sympa parce que euh, y avait, ce, à Inverness il y avait un stand de, donc de la marque de. De laine que j'ai utilisée, wrist wool Et, euh, et j'aurais bien aimé pouvoir leur montrer euh, Bah tant pis, ce sera Ce sera, ce sera, c ce n'est que partie remise voilà euh, Particularité du pull Il se tricote de bas en haut Moi c'est la première fois que je fais un pull Qui se tricote en bottom up C'est ce que je disais tout à l'heure en fait Heureusement que c'est un crop top une fois de plus Parce que euh, ben, on n'a pas trop à s'inquiéter De la longueur en fait enfin, J'ai euh, suivi les recommandations du patron Mais j'ai pas vraiment eu besoin d'adapter euh, d'adapter, de faire plus long ou plus court, en fait, il tombe correctement euh, comme ça. Et puis il est fait pour pas atteindre la taille de toute manière, <rire> c'était pas très grave. Euh, la construction est vraiment intéressante pour le coup, parce que donc on fait le corps, on tricote les manches, et euh, arrivé donc à la, ben, quand on a fini les manches, on vient tout tricoter en, on tout reprendre pour tricoter en rond. Et du coup, en fait, c'est une, ce sont des rangées de diminutions qui, enfin, des, ouais, des séries de diminutions qui, euh, qui viennent faire la, la forme en, en triangle, là, en pointe devant et derrière, il est complètement réversible. La seule différence entre les deux côtés, c'est que je sais où se trouve l'endroit, enfin mon début de rang sur l'encolure, en fait c'est au milieu du dos. Donc euh, je m'en rends compte au toucher de là où j'ai euh, terminé de rabattre le rang et là où j'ai rentré le, le premier fil. Visuellement, c'est enfin c'est invisible en fait. Mais, euh, mais au toucher moi je m'en rends compte Donc je sais où se trouve le dos comme ça Je pense que je vais mettre une petite étiquette à l'intérieur quand même Parce que même s'il est réversible bah, Au bout d'un moment je pense qu'il va quand même prendre la... Commencer à prendre la forme de la poitrine Ou voilà euh... C'est pas, pas grave hein, Mais du coup euh, si, je, si je le porte tout le temps dans le même sens C'est quand même mieux Donc voilà euh, sur la vidéo Et puis sur les photos que je mets sur le projet Ravelry On voit deux, deux espèces de plis dans le dos. C'est tout simplement parce que je l'ai gardé plié et que ben, le dos a pris un peu les, les plis. Donc, euh, donc je pense que la prochaine fois que je le mettrai, je, je repasserai le dos avec une pâte mouille pour, euh, pour essayer de. Enfin pour lisser, pour lisser ces deux plis. Mais bon en même temps, franchement.. Dans mon dos, euh, j'ai un peu envie de dire que ceux qui sont pas contents avec le rendu que ça a, bah, tant pis pour eux, moi il me plaît, et, euh, et je le verrai pas, mon dos. Donc c'est pas grave. C'est un projet que j'ai vraiment apprécié faire, parce que ben, se tricote avec des grosses aiguilles, je crois que c'est du 6,5, donc c'est, ça monte hyper vite, il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Pas de difficulté particulière non plus, à part au moment où on récupère les manches, parce que forcément ben, la forme est un peu bizarre, donc ça nécessite de jongler un petit peu avec le câble, mais bon, c'est... Absolument pas insurmontable. Je l'ai tricoté donc j'ai mis deux semaines à le faire. Je pense que ça restera euh, dans mes annales personnelles mon pull le plus rapide. Je me fais peu d'illusions, je sais très bien que je n'arriverai pas de toute façon à... Un pull classique, normal, en fingering, il euh, n'y a pas moyen que je le termine en deux semaines. C'est juste pas possible, Enfin, sauf si je fais que ça. Mais même en faisant que ça, mon gilet Nord, j'ai mis 19 jours quand même. Donc euh, ça reste plus haut Bref, en même temps, c'est pas un concours de vitesse Comme va vous le prouver, mon dernier projet terminé Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un autre projet de Kate davis Designs euh, C'est le châle d'Univay Qui est dans sa collection Inspired by Isla Isla, c'est une, une île des hébrides qui, euh, qui est particulièrement belle Je sais parce que j'y suis allée L'homme est rentré des courses, donc j'ai dû m'interrompre Je sais plus trop où j'en étais Je crois que je vous parlais de l'île d'Isla Euh... Ah, il est ressorti, donc c'est bon. Il faut, faut que je me débrouille pour terminer ça avant qu'il rentre, parce que sinon je vais encore m'interrompre et je vais encore me perdre. Bref, parenthèse terminée. Je vous parlais de l'île, je vous parlais de l'île Daila qui est, ça s'écrit I-S-L-A-Y, mais ça se prononce A-L, et, euh, et donc c'était le cadeau d'anniversaire des 30 ans de l'homme, qu'on lui avait offert avec sa famille, un cadeau groupé, tout ça, donc on est parti une petite semaine en Écosse, et on est allé sur l'île d'Aïla, où se trouve sa distillerie préférée, qu'on n'a pas pu visiter pour une raison euh, triviale, mais on en a visité d'autres, bref, eu, Aïla c'est 3000 habitants, 8 distilleries, au moins, peut-être 9, je sais plus, il se trouve que, enfin et c'est très très beau aussi, et donc Kate Davis il y a deux ans je crois a fait un, un club régulièrement Enfin toutes les semaines on recevait un nouveau patron et on a reçu le livre à la fin Et bref euh, ce club était inspiré par Ayla Et donc j'en arrive enfin à mon point J'ai terminé mon châle d'une Pour l'instant on a du coup les deux records grâce à Kate Davis Le Carbeth en deux semaines et ça en presque un an je l'ai monté fin novembre 2017, j'ai vérifié. Je vais pas dire que j'en ai chié, mais si en fait j'en ai chié. Mais pas du fait du patron lui-même, enfin pas, pas du fait de la difficulté du patron, mais du fait que j'en pouvais plus de le voir ce truc en fait. J'ai pas utilisé la laine qu'elle préconise elle, euh, parce qu'elle utilise sa propre laine. Et moi je l'ai achetée chez... bah, à Edinburgh en 2016 du coup. Non en 2017, parce qu'en 2016 j'y étais pas. Euh, à Edinburgh en 2017... Euh, chez JC Rennie et du coup bah, ils étaient aussi à Inverness d'ailleurs donc je leur ai montré, je me la suis un peu racontée avec mon châle. J'ai acheté une 9 pelotes de 50 grammes, euh, je crois que c'est 95 mètres la pelote, donc ben vous faites le calcul, il hein, y, a, y a presque 900 mètres de fil, 850 quelque chose comme ça. C'est ça, j'ai toujours été très très douée en calcul mental, hein. donc il y a 900 mètres de fil là dedans, là dedans ça m'a gonflé au bout d'un moment parce que ça je l'ai tricoté en 3,75 euh, la laine est un peu plus épaisse je pense que ce, qu euh, que ce qui était indiqué dans le patron mais j'ai gardé la même taille d'aiguille parce que du coup ça fait un tissu, qui, enfin un tissu oui, un tissu tricoté qui est vraiment très dense, très chaud, et, et il est très très beau ce châle, il est magnifique, mais en fait c'est ultra répétitif, parce que c'est toujours le même, le même motif qui revient. Et du coup une fois qu'on a atteint la largeur maximum, puisque le, le début est une pointe, une fois qu'on a atteint la largeur maximum, ben on répète les mêmes motifs over and over again, et, et moi je m'ennuie, enfin je me lasse facilement, je m'ennuie relativement vite, et du coup bah ben en fait j'avais pas envie... Pas envie, pas envie. Euh, ça ne me motivait pas du tout à le tricoter. Et du coup, ben, je l'ai laissé, euh, laissé traîner un moment. Euh, je l'ai repris après, j'ai dû tricoter une pelote. Je l'ai repris, j'en ai tricoté deux. Et puis là, ben, du coup, je suis partie à Inverness avec pour, pouvoir le, pour le terminer sur place, puisque je n'ai pas réussi à le finir avant. Je m'étais mis mi-octobre. Bon, vu que je l'ai fini quand j'étais là-bas, je considère que j'ai rempli le contrat. Voilà. Je l'ai porté là-bas du coup Ça m'a fait un peu de place dans ma valise euh, Ça m'a permis de ramener, ramener euh, quelque chose Je l'ai porté pour repartir du coup Parce que j'étais partie sans écharpe C'est pour ça que les premiers jours J'ai euh, un peu piqué les, les, les échantillons Enfin les samples de d'Imo Mais euh, mais une fois que je l'ai terminé pas, Je l'ai porté c'était très bien Alors il n'était pas bloqué Ça roulotait un peu sur les bords Mais mais c'était bien quand même Ça tenait bien chaud Et maintenant que je l'ai terminé Et que je l'ai bloqué complètement euh, Il est vraiment il est super beau Du coup j'aime bien m'enrouler dedans pour sortir ça fait, ça fait une, comme une, une couverture en fait Une couverture pour les épaules Non il est vraiment très très agréable à porter Il est bien chaud, il est hyper beau J'ai je, je, que des compliments quand je le mets D'ailleurs même quand je, je l'avais pas fini J'ai eu plein de compliments dessus quand j'étais en train de le tricoter à Inverness Notamment à la soirée de... de enfin la réception d'accueil qu'on a eu à l'hôtel de ville Il y a des petites mamies qui étaient là Alors, Je sais pas trop ce qu'elles faisaient là en fait enfin, je, je, je suis pas sûre d'avoir très très bien compris Pourquoi elles étaient là mais bref... Euh... Elles ont voulu absolument voir, regarder, toucher, voir de près, oh c'est beau, oh là là, oh puis vous tricotez sur un câble, bah oui parce que bon, euh, mine de rien, sur des aiguilles droites, euh, ça aurait pas été très, très agréable à tricoter comme ça quoi. Et c'est un truc qui est revenu régulièrement quand on était là-bas, que les aiguilles circulaires c'était un peu révolutionnaire. Moi j'ai une grosse collection d'aiguilles droites héritées, mais euh, je m'en sers jamais en fait. J'utilise que mes aiguilles circulaires, donc là c'était euh, monté sur un, sur un grand câble, que du coup ben, j'ai un peu monopolisé pendant presque un an. C'était un peu con, cool, mais bon. maintenant je l'ai récupéré, donc c'est bien. <rire> non, je suis vraiment contente de l'avoir terminé, parce que ça fait de la place un peu dans mon tiroir à stage ça fait de la place euh, sur mes aiguilles, ça me libère donc une paire d'aiguilles, un câble, puis il est super beau, quoi. Ça prend, pas... ça prend la place dans mon tiroir à trucs tricotés, pour le coup. Ça, c'est certain, mais bon, il est, euh, il est vraiment très très beau. Pour le dernier projet terminé, euh, je, vous ai fait, euh, je vous ai gardé la surprise, euh, je vais me téléporter chez quelqu'un, on vous a fait une petite euh, vidéo toutes les deux pour vous présenter... Euh, notre pull Zaza. Donc euh, je me téléporte et je reviens tout de suite. Salut, Salut gens tu... de YouTube <rire> Je me suis téléportée chez Amy. Salut euh, Et donc pour qu'on puisse vous parler de, notre, de nos Zaza, nos pulls qu'on a tricotés ensemble. Ensemble, ouais. En duo. Donc nous voilà pour euh, présenter nos Zaza. Voilà, tout à fait. Vous vous donc nos Zaza, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est un pull. Un pull qu'on ne voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de luminosité. C'est ça. Mais il est euh, Bordeaux. Euh, donc c'est un pull, un modèle de Marie-Amélie euh, Designs. Salut Marie-Amélie. <rire> <rire> ben, on s'est dit en fait, c'était à Clamart je crois. Ouais. Que, euh, on, on était devant un stand de, de, de, de, de Simone, Simone, Simone. Yarn by Simone. Euh, et on s'est dit que euh, ben, ce serait une bonne... Enfin euh, Je ne sais pas trop comment l'idée nous est venue en fait. Mais euh, on s'est dit que ce serait cool de tricoter le Zaza ensemble et du coup dans la même couleur! Voilà, parce qu'il n'y a pas faire. de personnalité! <rire> ça. Donc on s'est fait, euh, bah, fait un petit shopping euh, chez Simone et puis, euh, et puis on s'est lancé euh, des blutes. Ouais, c'est ça. Exactement. On a castonné ensemble du coup euh, l'organe tricoté ouais. et, euh, et du Après. pasteur. Exactement. J'ai décidé d'arrêter de l'appeler Montparnasse parce qu'il n'est pas à Montparnasse de oui, tricoter, tricoter, il est, est au métro pasteur. Et en plus on ne boit pas trop de thé. Donc euh, voilà. <rire> donc, euh, donc on a castonné ensemble en euh, août et euh, on l'a fini il euh, n'y a pas très longtemps, il hein, y a... Euh, début un... octobre, je crois, enfin, fin, ouais. se, fin septembre début octobre Oui, c'est ça. ça, ça. Parce, oui parce qu'on l'a mis pour la première fois au Tricot Market, c'était le 14. Exactement. Donc voilà, donc euh, on a exactement le même, on a fait exactement la même taille. Voilà, la différence c'est que moi j'ai fait la taille des... Enfin par rapport à l'échantillon que j'avais, j'ai fait la taille d'aiguille indiquée parce que mon échantillon était un peu serré. En fait, on toutes les deux, on était entre deux tailles. Et du coup, on a décidé de faire la taille 110, qui était un peu grande. Mais comme donc mon échantillon était un peu serré, je l'ai fait dans la taille préconisée et toi tu l'as fait avec une taille d'aiguille un peu voilà. petite. Normalement j'aurais dû le faire en taille 3, 3,5 ouais. et du coup j'ai fait en 3,25 qui m'a permis d'avoir un petit peu plus petit que 110. Et au final voilà on se retrouve exactement avec le même pull et on a eu exactement le même problème. C'est à dire qu'on s'est retrouvé avec genre un bout de manche grand comme ça. Ouais. Pour lequel on n'avait plus de fil. Mais c'est parce qu'on a joué un peu les malines aussi. On comme, a dit, parce y a, comme on n'était pas sûr de la taille qu'on ferait quand on a acheté la laine, on est parti sur enfin, l'équivalent de trois échelons, parce que moi c'était des 600 mètres. Donc 1200 mètres. Exactement. Et euh, en fait, la taille 110 demande 1270, je crois. On s'est dit, mais non, mais ça passe 1200. Enfin, en fait, j'ai toujours euh, largement suffisamment assez. Et, Et en non. fait, bah non. Non, parce voilà. que comme c'est un forme, il est un peu boxy, alors du coup, ben. Euh, ben, c'est un peu loose et du coup, ben, c'est un, un, la un la peu l'échec, c'est un peu la loose. Et du coup, il nous manquait genre ça pour finir chacune nos, nos voilà. deux manches Très en, en détruisant l'échantillon. Oui, en, en détruisant l'échantillon. Donc moi, j'en ai, ai eu pour euh, 1242 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Euh, parce qu'il y a une gentille abonnée euh, qui a bien voulu nous filer son reste. Je crois qu'elle avait fait un châle avec. Ouais. Et, euh, et du coup, Coucou, si tu nous regardes, ouais. Madi, elle nous a bien, voulu, Elle a bien voulu nous donner son reste et du coup bah, on a pu terminer nos branches. Ouais, parce que c'était <rire> un peu con pour jouer ça, quoi. C est, c est c est le terme un peu con, hein. Exactement. <rire> et euh, n'empêche, c'est quand même super parce que même si elle l'a pas acheté en même temps que nous, il euh, n'y a pas du tout de démarcation non. au niveau, euh, niveau de la couleur. Ouais, ouais. Aucune différence de on on voit absolument de rien là, là, mais bon, croyez-nous. <rire> Sur parole, c'est ça. Et euh, du coup, ouais, c'est vraiment ouais. Euh, top. Ah si, il y a une différence entre les deux. Look, look uh, at the sleeves. On va faire un zoom, je pense. Ouais. <rire> je vais me rapprocher. Euh, voilà. En fait, euh, toi, tu as oui. fait des côtes torse sur ouais. les manches, enfin sur les côtes euh, des manches et en bas. Et moi, j'ai fait des côtes normales, voilà. Ouais, et donc, euh, ça fait euh, un petit peu plus serré sur ma version que sur la tienne. Mais moi, ça me dérange des, pas parce que de toute façon, manches. je passe mon temps à remonter les manches sur mes manches sur ouais. les avant-bras, donc... Euh... Ça me dérange pas qu'elles ne soient pas ultra ultra étroites. Ouais, voilà. Mais du coup, le look est vraiment différent. Ouais, sur le pas, porté, pas, quand, pas quand il est porté, mais effectivement, quand on les met à côté, ça n'a rien à voir. On a quand même un peu de personnalité. <rire> <rire> un tout petit peu, un <rire> petit peu quand même. <rire> euh, donc, euh, pour en revenir au pull. Donc il s'agit d'un pull qui se tricote en top-down, euh, on commence par le dos, si je m'abuse. Oui, on, commence par, le on dos. commence par le dos, donc en fait le dos, euh, il est euh, en dentelle, hein, il y a de la dentelle sur le dos et sur l'avant. Jusque là, jusque là, à peu près ouais. sur ça, ouais. Euh, donc, euh, donc on commence par le motif de dentelle, ensuite on retourne, on, fait, on relève les mailles ici et on tricote le devant. Il y a un panneau aussi de dentelle qui se termine en V ici. C'est ça, derrière le, la dentelle est droite, mais devant ça fait une espèce de V. Non, et c'est voilà. euh... <rire> pas euh... faute, c'est novembre. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Pourtant, il est, il est 15h. Enfin, est... euh, ouais, 15. ouais, presque 16 quand même. <rire> bon, d'accord, on oui, est un mais c'est pas grave. Mais de toute façon, ça aurait rien changé. Non, rien du tout. Donc, euh, donc voilà, vrai. et ensuite on rassemble ici, et ensuite on va continuer en rond euh, le corps. Ouais. Puis on va relever les mailles à ce niveau ici. Et, euh, et donc et euh, faire les manches. les manches. Et on termine par euh, par l'encolure. Exactement. Voilà. Ouais. Moi j'ai fait. Enfin toi t'as fait la même aussi. Le. C'est du, ouais. Ouais. du jersey euh, roulotté euh, normal. Enfin ouais. euh, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc faut par contre faut relever les mailles autour de la dentelle pour euh, faire la partie qui roulotte. Voilà. Si il y a un truc qui m'a frappé quand, euh, quand j'ai relevé les enfin quand j'ai fait les manches c'est à dire que euh, sur le patron sur la photo les photos du patron on voit bien que les manches commencent là en fait Après, ouais. la partie dentelle s'arrête vraiment bas sur le, sur le biceps ouais. et en fait euh, quand on tricote euh, le, le, le corps et eh ben ça donne pas du tout, ouais. du tout cette impression-là. Moi j'ai dit mais ça va pas être, enfin ça va être non, tout, moi, je... ça va arriver là en fait. Voilà, c'est ça, quand j'ai essayé le truc, à un moment donné, je crois que c'était pour voir si, le, si le, la largeur du corps c'était bien. Euh... Pardon, on est en haut. Bon. <rires> <rires> Amie, devait mettre son téléphone en silencieux. Je l'ai dit il y a genre 5 minutes. Oui, il a pas fait. <rires> euh, donc oui, quand en l'essayant sans les manches, effectivement, la partie dentelle s'arrêtait là. Et puis en fait, une fois qu'on relève les mailles et qu'on tricote les manches, bah, je sais pas par quelle magie ça se fait comme ça, mais toujours est-il qu'on bah, se retrouve ouais. avec le, les manches qui commencent euh, comme sur les photos. Exactement. Ouais. C'est pas mieux comme ça, cela dit. <rire> ouais, c'est sûr. Mm. Qu'est-ce qu'il y a de... Ben pas grand-chose, enfin, moi j'ai trouvé super agréable à tricoter, alors euh, j'ai dû, euh, dû défaire une fois, je crois, la dentelle. C'est pas beaucoup, <rire> pour moi en tout cas. <rire> euh, parce que je m'étais trompée sur un rang et en fait je pas à rattraper, enfin, je, je, comme je m'en suis rendue compte trois rangs plus tard, j'arrivais pas à rattraper. Et du coup j'ai tout défait et mmh. j'ai remonté, mais il n'y a pas de difficulté particulière sur la dentelle. Enfin, franchement, franchement elle est super simple ouais. à suivre, le diagramme il est, il est assez petit ouais. et euh, du coup on peut le mémoriser fa assez facilement. Mmh. Et le patron est hyper bien écrit donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Oui ça c'est sûr. Et euh, le fait que bah, du coup le motif euh, se change un petit peu et se termine en pointe, enfin, moi j'ai trouvé que c'était super motivant et du coup euh, on mmh. avait envie de... D'arriver à la fin de ce motif là. Ouais, on voit une vraie progression quand on le tricote. Puis ce qui est chouette, c'est qu'en plus, comme toujours avec la dentelle, ça se révèle vraiment au blocage quoi. Parce que tant qu'il n'est pas bloqué, c'est un peu friper. Voilà. Mais quand il s'étire, ça rend vraiment super chouette. Bon, là évidemment, si on vous montre comme ça, une fois de plus, vous n'allez rien voir. Est-ce que j'arrive à montrer un peu Ah ouais. Ah ouais, regarde. Ouh, ouh Il est donc voilà, voilà. Ouais. non c'est très très joli, hein. ouais. c'est vraiment très joli. Comme, euh, comme, euh, comme tous les patrons de Marie-Amélie qui est une spécialiste des mochetés. Hein. C'est vraiment voilà. trop moche ce qu'elle fait, en plus yeah. euh, je sais pas pourquoi j'en tricote plein mais bon. Oui puisque voilà. tu, tu vas te lancer dans sa, son local pour ses tricots, enfin c'est sa collection de gilets. Hein. C'est prévu, mais ben ben j'ai hein. d'autres trucs prévus aussi. <rire> <rire> je sais pas comment je vais m'en sortir mais bon, voilà. Mais bref, voilà, ce, le patron est super, euh, il est en français et en anglais. Ouais. Il est Moi j'ai tricoté sans... en anglais parce que j'aime euh... me faire du mal. <rire> <rire> Moi j'ai tricoté en français parce que bah, j'avais le patron imprimé mm. en, en français. Ah ouais mais du coup ça t'a permis de voir que il euh, y avait une petite modif sur le rabattage des mailles, c'était mm. mm. assez drôle. C'est vrai. Euh... Oui, du coup, en plus, oui, ça m'a permis de découvrir un nouveau, une nouvelle manière de rabattre les mailles. Oui, parce que moi je dis rabattage. Je... Oui, moi aussi je dis je rabattage. Dis pas rabat, hein. Je suis désolée pour les puristes. petit euh, rabattage. Les, les gens à qui ça fait mal de l'entendre, mais moi je dis rabattage. Donc j'ai découvert <rire> un nouveau rabattage, c'est le rabattage à l'islandaise et je trouve ça vraiment super chouette. Ça fait une espèce de. Je sais pas, ça fait, une tra... ça fait quelque chose entre une tresse et une corde. Ouais. Et, euh, et ça fait pas un bourrelet euh, comme ferait un iCord. Bah moi je l'ai fait sur les cols. ouais, ça, ça rend bien. Moi j'ai fait voir très donc J'ai eu de la flemme ah non, parce <rire> que j'avais pas internet et du coup je, je pouvais ah oui, pas vérifier. <rire> ok, voilà. Mais euh, ouais. ouais, il est super sympa. Il est il Ouais, quoi. il est cool. Bravo Marie-Amélie. Non, puis cela dit, euh, moi je suis contente qu'on l'ait faite en... dans, cette, dans cette laine là aussi. Parce que ça rend vachement bien en fait. J'étais ouais. un peu inquiète de me dire que ce serait peut-être trop foncé pour qu'on voit bien la dentelle. Mais en, fait, non. Mais en fait non, ça oui, rend Il n'y pas... a que là maintenant sur à l'image qu'on ne voit pas bien ouais. <rire> Mais en vrai ça rend super bien Et on a eu euh, pas mal de compliments sur la couleur et Oui euh, Vraiment... Euh... Oui oui je ouais. Ouais. Un gros, gros succès, succès. Gros succès. Euh... On a pas dit d'ailleurs Et j'ai pas alterné les échos moi en tout cas mmh. Voilà Je n'ai pas alterné les échos parce que je ne le fais jamais Et que je suis... Moi non dans plus, je alterné Et, et pas de, de problème Non pas de soucis Par contre ça, ça dégorge un peu Ouais Au lavage comme et, ça, hein. et, et, et on n'a pas parlé de la laine. Non, c'est vrai, on n'a pas parlé de la laine. <rire> et donc la laine, c'est sûrement... <rire> on a dit de qui elle venait quand même. c'est vrai, c'est vrai. Et d'où on l'a achetée. <rire> donc, <rire> donc, du coup, il s'agit de la laine Yarn Simone. Simon. Voilà. Euh, c'est de la 100% Merino wash Et c'est le coloris Madame Rêve. Voilà, très très beau euh, bordeaux euh, profond. Ouais. Hum. C'était drôle quand je les ai achetés les écheveaux parce que personne n'était capable de se mettre d'accord sur la couleur. Ah ouais. Moi je trouvais qu'il était Bordeaux, mais j'ai ouais. entendu violet très foncé, oui, prune. Euh... Ouais, c'était assez drôle. Il n'y avait pas vraiment de consensus, mais oh euh. c'est un vrai Bordeaux. Hein. Moi ouais. je suis d'accord, c'est euh, Bordeaux. Ce non. Bordeaux. Et, euh, et sinon ben oui, ce qui est vachement bien euh, avec euh, Yann Bassimette, c'est que des fois elle a des échoues qui font donc 600 mètres. c'est des échoues de 150 g Ouais, en fait ça équivaut à 1,5 voilà. échevaux. Donc c'est quand même vachement pratique pour, pour quand on a fait une pièce qui a pas besoin de. Comment s'appelle Qui a pas besoin de, de plus de 2 de euh, Parce Puisqu'ils sont légèrement moins chers, je crois. Ouais, ouais. c'est carrément moins cher. Enfin, ils sont à 25 euros les chevaux. C'est ça. Donc, euh, donc ça fait 50 euros le pull. Ouais. Alors que euh, bah celui-là c'était euh, il me semble 20 euros les chevaux, ouais, 19 Donc, finalement, ou 20, euh, quelque chose comme ouais. ça. J'en ai, ai eu pour 60 euros, ce n'est pas point, une énorme vu. différence, mais ça, ouais. peut, ça, peut, enfin, ça peut jouer aussi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, bah, on a moins de risques aussi d'avoir des différences de bain, d'avoir ouais. des différences de couleurs, ouais. parce que moins on a des chevaux, moins il y a de risques forcément. Logique, <rire> pas bête. <rire> bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, non Bah ouais, bah, sauf si t'as d'autres trucs à dire spécialement, <rire> enfin, on peut les essayer. Ouais, on va on va les sablier. Ouais, parce que bon, voilà. À tout de suite. suite. <rire> Tada Voilà. Donc, okay, on voit toujours rien, mais euh, oui. mais du coup bah on, bah, on, on les a mis quoi. <rire> voilà. Euh, donc c'est ce qu'on disait, la, vous voyez la dentelle, elle descend vachement bas sur le bras. Ouais, Contrairement aux apparences quand on tricote. Et du coup on fait des, des close-up, là oh, ou ouais. on... ouais. peut-être on fait une Allez, fait une pause. J'espère que ça vous a plu d'avoir Amy comme, comme invitée spéciale. Et puis bah, je vais me re-téléporter chez moi. A tout de suite Allez, quest toi Eh hey Pas sympa On a fait le tour de mes projets terminés. Euh, bah, du coup, c'est vrai que j'ai été pas mal pro -de productive, productive depuis la dernière fois. Et là, bah, du coup, comme j'ai reti, Enfin, j'ai plein de choses qui sont... Enfin, plein de choses aussi. J'ai pas mal de trucs qui sont tombés de mes aiguilles ces derniers temps. Donc, euh, ben, j'ai pu monter d'autres trucs, euh, des trucs qui prennent plus ou moins de temps. Je vais commencer par un test que je suis en train de faire, j'ai pas grand chose à vous montrer à vrai dire. C'est un test pour euh, Maria Melly Design, c'est un futur euh, bonnet. J'étais en train de me dire que j'avais fait une erreur mais non c'est juste que le fil s'est mal, voilà. le fil avait été un peu tiré vers l'arrière et du coup le motif ressortait pas bien. C'est un... Ouais, un... un test pour Marie-Amélie, c'est un futur bonnet, je le tricote avec de la laine dimogène. je crois que c'est caillou dans le ciel celui-ci, celle-ci pardon. C'est sa soft, c'est sa fingering soft classique, elle est vraiment super belle. Et, et ce serait pas mal que je me mette un coup de pied aux fesses parce que je suis quand même très en retard pour ce test. Mais, euh, mais je pense que le résultat en vaudra la chandelle. Euh, je toutes mes excuses, Marie-Amélie, si tu me regardes. Je vais me dépêcher. Je, me, je vais me fouetter un peu pour, pour accélérer. Euh, mais du coup, je... Genre, je, je vous montre pas plus de détails, je vous en parle pas plus, mais voilà, il y a ça sur mes aiguilles. Il y a un deuxième bonnet sur mes aiguilles que j'ai monté hier, ou avant-hier, non, hier. Euh, parce que parce que j'étais me... face à mon stage, j'avais envie d'un truc euh, rapide pour changer un peu parce que j'ai entamé un châle que je vais vous montrer dans un moment et je pense qu'il va me prendre du temps. Donc j'avais envie d'un projet rapide pour changer un peu et euh, face à mon stage je suis tombée sur ça. Ce sont les restes de ce que j'avais utilisé pour faire mon pull secret, donc la base Antigone et la base Orphée de euh, l'Enamouré qui sont... Euh, enfin c'est juste un bonheur de tricoter avec. Ça c'est euh, Alpaga Cachemire et Soie et ça c'est moi et Soie, donc c'est vraiment... Euh, The cat hyper agréable et il se trouve que j'avais acheté quasiment, bah je me suis retrouvée en fait avec quasiment un écheveau complet de chaque à la fin de mon pull c'était quand même un peu du gâchis de les laisser euh, de les laisser traîner et j'avais je me suis dit que ce serait une bonne idée, j'ai pas de pull en mo... de pull, de bonnet en mohair donc j'ai monté un bonnet, un bonnet qui <rire> d'ailleurs est bien la preuve que il faut pas dire, il faut jamais dire fontaine je ne boirai pas de ton eau parce que ça fait quelques temps que je me dis, le, je comprends pas ce qui plaît tellement sur dans, dans le modèle le cobuc de Caitlyn Hunter parce que moi il m'attire pas plus que ça en réalité j'ai mis le doigt sur ce qui me gênait c'est les nopes qui sont tout autour j'ai pas envie de nopes sur un bonnet donc en fait je vais faire le cobuc sans les nopes et je vais rajouter, enfin je vais faire quelques modifications, Donc, vous verrez euh, dans un prochain épisode ce que je vais faire exactement intelligente comme je suis euh, je me suis décidée après la fin de la promotion que Kathleen Hunter avait sur ses patrons c'est pas très grave, c'est juste que je suis un peu bête mais, <rire> mais voilà, j'ai commencé les l'ai je suis sur les côtes en bas il y a rien de particulier, Ça monte, ça monte vite et ça monte normalement, alors c'est des côtes torses donc c'est un petit peu c'est un peu moins agréable que des côtes traditionnelles à tricoter, mais à part ça, euh, bah, rien de particulier, et je pense qu'il va être du coup hyper chaud et très très agréable à apporter et j'espère que mon idée va rendre bien aussi. Euh, et puis ça me permettra d'utiliser mes restes, parce que j'ai envie de faire descendre un peu mon stage ces temps-ci. Je, je suis en, en bonne voie quand même, c'est en bonne voie. Mais bon, je, vu l'étendue des dégâts, il y a quand même un peu de boulot. Le dernier projet en cours que j'ai, c'est un châle, donc, que j'ai commencé la semaine dernière. Euh, et en une semaine, j'ai déjà bien tricoté dessus. Ah, j'ai même réussi à m'arrêter à la fin d'un rang. Donc je peux vous montrer pour de bon. Euh, voilà, c'est... Le châle Together de Pia Cameborn, de le podcast. Euh, C'est un châle triangulaire, euh, est, enfin, en tout ce qu'il plus simple. Merci mon voisin qui fait de la perceuse pendant que je tourne mon podcast. Ah. Alors entre le voisin qui fait de la perceuse, mon réfrigérateur qui commence à vibrer. Et euh, mais j'en ai, ai pas entendu pour l'instant. J'ai enfin identifié, oui parenthèse, j'ai enfin identifié d'où vient le sifflement qu'on entend parfois sur mes vidéos. Et en fait, c'est la tuyauterie de l'immeuble. <rire> Donc je ne peux rien y faire. J'en suis navrée si par hasard de temps en temps on entend quand même à nouveau une un sifflement très aigu. Euh, c'est que ouais, c'est que j'ai un voisin qui utilise de l'eau et que ça envoie de la pression dans les tuyaux et ça et ça fait du bruit. Et pourtant mon immeuble est neuf. Tout va bien. J'en reviens euh, à mes moutons et à mon et à mon châle. Alors autant les nopes sur le cobus ça me branche pas du tout, autant sur le châle ça me dérange pas au contraire, je trouve ça très joli. Ça apporte, ça apporte de l'originalité à ce qui, est sinon, ce qui est autrement juste un, un châle en jersey. Euh, j'ai fait une, j'ai utilisé une pelote complète pour l'instant et un petit bout de la suivante. C'est le, le petit Lambswool de de Biche et Bûche en teinte, je crois qu'elle s'appelle Yellow Mustard et, et il est super beau. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que la couleur en correctement sur sur l'image là. Alors que c'est une horreur à prendre en photo. Il est peut-être un petit, un petit poil moins orange, orangé. Mais, euh, non. mais voilà. J'avance. C'est beau, les nopes. Mais alors, c'est long. Ça montait vite au début. Sauf que, ben, là, je me retrouve avec, euh, je, dois avoir, je dois en être à 44 nopes sur un rang. Euh, euh, donc je mets une, je mets une demi-heure à faire un rang, quoi. Heureusement que c'est un rang sur quatre, les nopes. Parce que sinon, je m'arrête, je, je m'en sortirai jamais. Sachant que sur le patron, elle elle dit que sur sa dernière rangée de nopes à la fin du châle, elle en avait 56 ou 58. Il est sérieux lui Donc elle avait 56 ou 58 notes, donc il me reste au moins. Euh, et ben, j'ai deux notes de plus à chaque rang. Donc je vous laisse faire le calcul de combien il m'en reste. Mais, euh, mais comme j'ai acheté 4 pelotes, enfin 4 éche écheveaux, non, il n'y a pas de S, 4 échevaux, euh, chez Biche et Buche et eh ben, euh, soit je, je le ferai encore plus grand. Enfin, si ça dépend comment comment ça avance, mais euh, soit je le ferai encore plus grand, soit euh, soit je me ferai une paire de, de mitaines assorties. Euh, c'est de la laine qui est pas super wash. C'est la, c'est, il y a deux plis, enfin de deux de, de, de fils en fait. Deux fils. Je pense que vous verrez rien, mais c'est de la light fingering en fait. Il y a 248 mètres pour 20 pour 50 grammes. Donc 248 mètres pour 50 grammes, euh, du coup j'utilise ai, des aiguilles taille, je crois que j'ai pris et demi. c'est pas tout à fait ce qu'elle préconise dans le patron mais en même temps elle utilise de la sport, euh, donc le mien sera beaucoup plus léger, beaucoup moins dense. Et ça me convient bien comme ça. Alors, les nopes, c'est. Il faut. Euh, des fois, il faut tirer, un peu tirer dessus pour qu'elles ressortent correctement et qu'elles ne soient pas coincées sur l'envers. Pas une difficulté, enfin, il suffit de passer le doigt derrière, de pousser et, et elles ressortent. Et ça, pour le coup, ben, c'est un tricot qui est assez social. J'ai pas. Euh... J'ai pas de soucis pour tricoter, enfin, j'emmène un peu n'importe où, je peux même m'arrêter au milieu d'un rang, c'est hyper régulier. c'est toujours la même chose, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc je le promène dans mon... dans mon sac à projet de chez La Cavalaine que j'ai acheté euh, au Tricot Market, c'est un sac origami et il est super pratique, du coup je mets ma pelote dedans. Je vais ranger mes aiguilles quand même parce que je serais bien capable de me crever un oeil avec. Euh, donc je, je mets ma pelote dedans, je me l'accroche au bras comme ça et puis ben je tricote. Des fois je tricote quand je vais quand je vais chez la kiné. Enfin, en marchant j'essaie de, de, de faire, je fais attention quand même. Donc je ferai pas. Enfin comme j'arrive à tricoter sans regarder. Je le fais sur les rangs envers ou sur les rangs droits simples. Je le fais pas sur rang-nop parce que déjà je pense que je me craquerai une fois sur deux. Et puis je me casserai la figure régulièrement aussi et c'est pas une bonne idée. Pour le coup le rang-nop il vaut mieux pouvoir regarder ce qu'on fait. Voilà. Même s'il n'y a pas besoin d'être hyper concentré il faut quand même regarder ce qu'on fait parce que c'est pas très compliqué mais ça demande un petit peu de, de dextérité on va dire. Je pense qu'il sera à la fois léger et chaud et ça va être hyper agréable à porter. Et du coup, ben, c'est la preuve de mon amour nouvellement découvert pour le jaune. Parce que je vais porter un accessoire jaune. Puis il va être assez, assez massif quand même, assez présent je pense. Je vais enfin assumer, je vais assumer d'aimer de, de, le jaune, de porter du jaune. Mais du coup, il ira très bien avec mon futur bonnet en mohair gris. Ça va être beau. spéciale dédicace à Amy pour le grelot. J'ai terminé avec donc euh, les encours, et euh, je vais pouvoir vous parler des trucs, euh, des trucs autres, <rire> la conversation, petit blabla de fin d'épisode. Je, j'ai pas été hyper productive ni sur le dernier match de Nitich ni sur celui-là. Du coup. Euh... Enfin, sinon, si, sur le précédent, oui, mais du coup, je, je me suis un peu craquée sur l'enregistrement des photos et du coup, j'ai perdu pas mal de métrages. J'avais vraiment, vraiment, vraiment les boules. Mais euh, sur celui-là, ben, je crois que je vais me. J'ai attrapé le vif de bronze hier et je pense que ça sera tout. C'est déjà pas mal. Mais, euh, mais je, je serai pas plus productif que ça. Je vais pas avoir le temps de tricoter 300 m d'ici demain soir. À Inverness, euh, je vais pas revenir de. Alors, Inverness, le festival en lui-même, je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram. Euh, on a fait un live avec Imogen euh, et Mathieu et, euh, et puis bah, on a fait des vidéos au fur et à mesure la seule chose que je vais vous dire c'est que ça n'a pas été un succès pour nous, euh, en revanche j'ai rencontré plein de gens très très cool et ça c'était vraiment chouette, notamment euh, bah, alors Sarah de La Cavalaine, je l'avais déjà rencontrée au Tricot Market mais euh, c'est vrai que c'était sympa, elle était juste en face de nous donc on s'est fait des grimaces chez les françaises, enfin euh, dans le, le, le trio qu'on était, il euh, y avait aussi Alice Hammer euh, que je connaissais pas personnellement, enfin que j'avais vu du coup au Tricot Market mais on n'avait pas vraiment discuté qui est adorable chez les autres exposants? J'ai eu le plaisir de revoir Tania que j'avais rencontré à Edimbourg l'an dernier, qui a le podcast TJ Frog. C'est un podcast audio, euh, ça m'a fait hyper plaisir de la revoir. J'ai fait connaissance avec Julie de Black Eye Yarns, qui était le stand juste à côté d'une autre qui est aussi une fille super. Et je lui ai acheté, et ben c'est la seule chose que j'ai ramenée d'Inverness en fait, 6 euh, écheveaux de son mélange Swift euh, plus Swift Balls, je sais pas du tout comment ça se prononce et Blue Face Lister donc c'est 50 50 50 donc alors je sais pas si vous allez réussir à lire mais voilà je, je ne sais pas. Je soupçonne que c'est du néerlandais, mais je ne peux pas trop m'avancer. Je ne sais pas le prononcer. Donc euh, de ce, de ce mélange là qu'elle était elle-même en train de tricoter, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu le, le rendu. C'est magnifique. C'est hyper doux. C'est, euh, c'est, c'est. Alors, c'est un film naturel euh, parce qu'il est patin. Euh, il est. Euh, c'est, c'est, Il n'est pas super wash. Il est, euh, il est vraiment brut mais il est hyper doux, il est hyper doux déjà avant d'être lavé donc je pense qu'une fois lavé bloqué ça va, être, ça va être super avec je vais faire le pull euh, Mr Rochester d'Alice qui qu'elle a sorti en collaboration avec The Fiber Company pour la sortie de leur dernier fil lore mais moi du coup je vais le faire avec ça et euh, j'ai vachement hâte de m'y mettre, je pense que ça va être très très beau, ça sent bon, le mouton j'adore donc c'est la seule chose que j'ai ramené d'Inverness parce que euh, bah, en fait quand ça se passe pas super bien on n'a pas forcément super envie de dépenser des masses d'argent non plus enfin, c'est un tout, on va dire. Et moi, autant j'ai flashé sur, sur la laine de Julie, autant j'avais. Enfin voilà, il n'y a rien qui m'a vraiment tendu les bras sur le salon. Donc je n'ai rien acheté d'autre, je suis restée très raisonnable. Et ça a pris à peu de choses près, très exactement la place que prenait mon châle d'une évêque dans ma valise cabine. Donc c'était parfait. J'aurais pas pu mettre, euh, j'aurais pas pu mettre une poussière de plus. Hein. Parce que je sais pas comment ça se fait, mais euh, souvent, enfin souvent, régulièrement, oui, quand on part en vacances quelque part, euh, le sac est super bien rangé, tout rentre euh, au moment du départ, enfin, à l'aller, et puis au retour, eh ben, eh ben non, c'est les mêmes choses dedans, mais c'est le bordel, ça ferme pas bien. <rire> Je ne sais pas, c'est la magie de l'univers Un peu comme les chaussettes qui se perdent euh, et ce, ce genre de, de, de mystère voilà. Et sinon, à part ça Je voulais vous parler du cal de Noël Que j'ai enfin, lancé euh, ben Avant-hier, le 1er novembre Si il a commencé, ça y est euh, Sur mon groupe Ravelry, donc l'idée c'est euh, Vous avez jusqu'au 24 décembre pour tricoter Des cadeaux de Noël, c'est très simple vous, vous en tricotez autant que vous voulez euh, Un poste par personne, vous notez euh, Les informations sur le patron, de toute façon tout est détaillé Sur le groupe, et puis, euh, puis c'est parti eu un projet terminé ça fait une entrée pour le, pour le tirage au sort à la fin sachant que euh, j'ai lancé un appel aux sponsors sur instagram et puis j'ai eu plein de réponses et du coup euh, il va y avoir des lois assez chouettes voilà euh, ça me fait euh, ça, ça me réjouit d'avance à l'idée de pouvoir vous offrir tout ça euh, ça, ça fera un peu euh, ça fera un peu noël pour vous aussi du coup euh, pas seulement pour ceux à qui vous allez tricoter des choses et euh, et ça me rend vraiment vraiment contente voilà donc je vais déjà remercier tous les sponsors euh, je, je, je remercierai plus, plus en détail plus tard quand tout sera calé mais j'ai super hâte donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous avez des cadeaux de Noël que vous voulez tricoter et puis de toute façon ça n'engage à rien, vous les finissez c'est super et puis vous les finissez pas tant pis vous les offrez un peu plus tard, ça arrive hein, si les projets sont un peu gros ou quoi et oui la seule, donc la seule contrainte c'est de les avoir commencé après le 1er novembre à partir du 1er novembre les projets Sauf si ce sont des grosses pièces comme des pulls par exemple, là j'accepte s'ils ont été commencés avant, mais au cas par cas, selon l'état d'avancement du projet, euh, je crois que j'ai mis 30 d'avancée maximum au 1er novembre, parce que ben c'est vrai qu'il y a des projets qui prennent beaucoup plus de temps et là ça fait 54 jours, donc un petit peu moins de deux mois. Donc je suis, euh, je suis, euh, c'est quoi le mot Compréhensive. Voilà, je suis compréhensive euh, pour pour les projets qui sont un petit peu plus un petit peu plus conséquents. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai terminé, j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, surtout parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. J'essaye d'y répondre régulièrement, même si je sais qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Mais dans tous les cas, ça me fait toujours plaisir. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bonne création. Bye bye. On fait quoi bah, Je sais pas. <rire> ah mais quoi cheveux ronds. Bah vas-y on s'échauffe. Ah ouais attends. Hein. Les chevaux fond. Fond. Ah, Je suis flou je le suis flou Qu'est-ce que c'est que ces boîtes casseuses en carton là En fait on a pas du tout le plus. Non pas du tout. <rire> Impossible de rester sérieuse avec toi non. Mais non, les miens sont postes Waouh Les miennes sont, postes, ils sont Ah, voilà Il y a mannequins qui tournent je C'est le téléachat du coup, les désolé C'est quand même vachement plus sexy que le télé-lachat Eh On fait des goutasses on a un vrai talent quand même. Ouais. Pourquoi je suis pas trop sûre. Euh. <rire> <rire> <La t> <rire>